volonté cet après-midi. Dis-lui merci parce qu'il il exaucé tes prières. Dis-lui merci parce qu'il a, il a éloigné, loin de ta famille, l'esprit des morts, loin de ta vie, l'accident, loin de tes enfants, la maladie. Dis-lui merci. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia! Alléluia! Incomparable! Alléluia! Alléluia! Insondable Jésus Christ! Nous te disons merci, grand Dieu, Dieu! Nous te disons merci, Seigneur Jésus Christ! Nous te disons merci, étoile brillante du matin! Nous te disons merci parce que tu es notre solution. Nous te disons merci parce que tu es notre appui. Nous te disons merci parce que c'est toi qui es la fondation de nos vies. Nous te disons merci parce que toi qui es la fondation de cette église. Nous te disons merci parce que tu es avec nous. Merci pour la présence de tes saints anges. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau presso Oh, oui, chantons gloire. Senhor aujourd'hui ils vont faire quelque chose je sais pas ce qu'ils ont préparé pendant qu'ils ont un de ans, on passer pour à la parce pour la gloire, on se On se rappelle encore à donner encore à donner encore à donner encore à encore encore encore je vais comment on C'est les docteurs les évangélistes, les pasteurs de la paix et Amen. Maintenant, ils vont chanter, Jésus aime les petits enfants Amen. comme nous. Amen. Amen. S'il vous plaît, si quand vous chantez, si vous pouvez nous aider, ça permet, ça va nous encourager. Oui. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petit comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petit comme toi, Jésus aime toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Petit. C'est le vachement pour la voir Pour rien, je vais vous parler, je vais vous parler de Dieu. Salut, peuple de Dieu. Nous sommes écodistes et guides paroles créatives. Je vais vous réciter un psaume, psaume 131. nous dit. Éternel, éternel, je n'ai ni un cœur qui sent, ni des regards autant. temps. Je ne manque pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, je l'aime tranquille, comme un enfant de qui est auprès de sa mère. Je l'aime comme un enfant de Il qui rêve, met son espoir en éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. pas pour avoir beaucoup de temps. Euh, je vais appeler notre sœur. C'est ça. Et je vais me discuter. Shalom, pape de Dieu. Nous sommes les Cogines de l'Église. Parole créative. Je vais vous citer un verset. Intimité deux versets. 1. Ça nous dit, j'encourage, donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des demandes, et des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Ok. Je vais te lever derrière. Frère, on n'a pas vraiment de ça. Frère Joachim. Alors, peuple de Dieu, nous sommes les Codis. Euh, Parole Créatrice. Oui, Matthieu 7, 7. Viens m'enlever et on vous donnera. Cherchez et vous sauvera. Amen. Et, et on vous ouvre. Amen. grâce dieu d'amour je viens te recommander Amen. cette sémence bénie Amen. nos enfants Amen. seigneur ils sont passés devant pour te servir Amen. ma prière que tu les bénisses Amen. partout ces enfants seront soi des lumières Amen. que cette sémence qui est plantée en elle grandisse et que cela puisse produire des fruits dignes seigneur pour honorer ton royaume Et ces enfants soient en bonne santé Amen. bénis leurs parents Amen bénis leurs études, je bénis même leur travail, je bénis leur mariages. je bénis leurs enfants et les enfants de leur diminut. Au nom de Jésus Christ, Amen. Dieu, nous la gloire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'éteindre de vous pour écouter Amen. la parole de Dieu? Vidéo, on peut s'éteindre de vous. Seigneur, parle-moi, je t'écoute. Est-ce que tu peux prier une minute? Seigneur, parle-moi, je t'écoute, nous prions pour nous. de Nous bénissons ton grand roi, car tu es notre Dieu. Seigneur, que ce moment soit un moment béni, soit un moment de grâce, de vert, où nous serons transformés, visités, bénis par cette parole. Seigneur, nous prions que tu puisses utiliser puissamment, Seigneur, le gloire de ton serviteur. Seigneur, nous croyons qu'il y un canal de bénédiction, de transformation, de restauration pour beaucoup de gens. Loin de nous tous ce qui ne doivent pas ton Seigneur. Nous prions ainsi qu'elle un bien, Que ta volonté soit étancée comme au ciel. Et que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé. Par le nom de Jésus. Nous allons ainsi prier par la foi et nous disons Amen. Restons vous nous allons accueillir l'homme de Dieu. Hier j'avais dit, c'est mon grand frère, c'est mon pasteur. Nous sommes au moins dans les dixièmes années de cette église. Et lui, il est le premier qui avait fait la première promotion lorsque cette église avait totalisé six mois. Donc, au jour d'aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'il puisse retourner au milieu des noms et nous existons être vivants. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire Amen au Amen. Oh, Seigneur. pour cette invitation hier on était là avec tes couples et c'était bien Amen. je crois que Dieu va te toucher que notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre j'aimerais très bien aimer puisse nous mettre ces cantiques que je lui ai demandé c'est un dans dans mon cœur je connais même pas qui l'a chanté mais j'aimerais que nous puissions chanter ensemble Voilà c'est ça. Moi j'ai le danse pour le Seigneur. Amen! Amen! Amen! Alléloï! C'est Dieu la main qui dans la boue. Ma vie n'avait pas de, de, de sens. Voilà pourquoi moi je rêve, j'adore partout. Même devant mes enfants, devant mon objectif. Amen! Et Dieu continue à nous soutenir pour que son quitte soit tenue en ce lieu. Amen. Voilà pourquoi je lui dis merci. Tant Père, Dieu des grâces, le Créateur des cieux et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Je te présente ton peuple. qui suis-je pour moi, Seigneur, pour parler de moi? amassé dans la boule, que tu as transformé, en qui tu as déposé la parole. C'est ainsi que Seigneur Dieu, je te demande d'être avec nous depuis début jusqu'à la fin, que tu parles à quelqu'un au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre, que puisse nous rappeler, que puisse nous inspirer. Du jusqu'à la fin, nous avons ici prié Amen. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre euh, nos Bibles pour lire Ag chapitre 1, verset 1 à, à 12, à 11, excusez-moi. C'est le texte qui m'a été donné par les pasteurs pour euh, parler d'un thème qui a préoccupé son cœur c'est ainsi que j'aimerais faire cette lecture avec vous. Et ensuite, nous allons essayer de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, mais il avait déjà mis dans le cœur du pasteur Néemi. Je dit. La deuxième année règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Jida, Zorobabel fils de Cheltiel, et au grand-prêtre Josué, fils de Josadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de construire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel l'air était adressée par l'intermédiaire du prophète âgé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui travaille tombent dans un sac percé. Verset 7. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez les temples. Ça, c'est le thème que nous partageons aujourd'hui. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez les temples. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptez sur... Excusez-moi, vous comptiez si beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi déclare l'Éternel, le maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous, vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée. Et la terre s'est produit J'ai appelé la sécheresse Sur les pays Sur les montagnes, sur le blé Sur les vins nouveaux, sur l'huile Sur le produit du sol Sur les hommes et sur les bêtes Sur tout le travail De vos mains Amen. Amen Que Dieu soit loué Vous savez dans ces textes, Il y a beaucoup de choses Que nous pouvons partager Mais juste en, en lisant ces texte nous allons comprendre qu'ici, Dieu est en train de se plaindre. Dieu est en train de se plaindre d'un peuple. Quand nous parlons d'un peuple, nous voyons des familles. Quand nous parlons des familles, nous voyons des hommes et des femmes, y compris des enfants. Parce que lorsque on parle par exemple des nations, en grec, ça vient des ethnos, c'est-à-dire les ethnies. C'est-à-dire en réalité, nous, nous sommes un, un seul peuple. Mais lorsque Dieu crée, hey, lorsque Dieu te donne le souffle de vie, lorsque Dieu te laisse vivant, alors qu'il y a des gens qui étaient bons, meilleurs, plus que toi, qui sont morts, c'est pour bon. un but. En Dieu, il n'y a pas d'argent C'est-à-dire, Dieu poursuit un but. Lorsque les buts pour lesquels Dieu te laisse vivant, Dieu t'accorde la santé, n'est pas accompli ni respecté par toi, Dieu se plaint. Et quand Dieu commence à se plaindre, il y a des décisions graves qui s'en suivent. Souvenez-vous, à l'époque de Noé, Dieu s'est plaint. Des gens qui ont vécu pendant cette période, qui étaient focalisés que vers l'ambiance, vers le plaisir, et ils mariaient leurs enfants en négligeant les préceptes de Dieu. Dieu va choisir un homme, Noé, et Noé va travailler avec sa famille. Et dans ces livres que nous venons de lire, Dieu est en train de se plaindre parce que ce peuple était esclave en Babylone. Ils étaient malmenés. Ils vivaient dans la souffrance, dans la misère totale. Et le peuple de Dieu, parmi lesquels Néhémie et Strass, ils ont imploré la grâce de Dieu pour retourner à Jérusalem afin de bâtir le temple et débattir d'abord la, la, la miraille, Ainsi que le temps Dieu a écouté, Dieu a exaucé Vous savez des fois ça nous arrive Tu as passé des moments difficiles Tu, tu, tu n'avais pas le mariage Tu as gêné, tu as prié Dieu a donné le mariage Tu n'avais pas le travail et, et, et tu as prié, on t'a soutenu dans la prière Les hommes de Dieu, les sœurs en Christ Ils ont prié pour toi Et tu n'avais pas euh, les titres de séjour. Oh il y a des hommes qui avait le fardeau, ils se sont mis dans la prière, ils ont prié, Dieu t'a donné le séjour. Tu n'avais pas une voiture, un permis de conduire, Dieu a manifesté sa grâce. Qu'est-ce que j'entends? Je peux Je parler de santé, et ainsi de suite. Mais lorsque l'exhaustion arrive, lorsque la solution arrive, beaucoup des enfants de Dieu sont aveuglés et ils sont perdus. Ils oublient les paroles qu'ils ont prononcées lorsqu'ils étaient dans la souffrance. Ils oublient les moments de jeûne qu'ils ont faits lorsqu'ils étaient dans la souffrance. Et il y a des ceux qui ont fait des promesses, ils donnaient par terre, ils disent « Seigneur, si tu me bénis, je ferai ça. » Mais devant la bénédiction, lorsqu'elle est tombée, oh, il a complètement oublié. Oublié, il est devenu un crédit. Il est devenu méchant. Il est devenu ambianceur. Il est devenu, je ne sais pas qui vous dire encore, c'était le cas de ce peuple. Ils ont été ramenés de la déportation pour construire le temple. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont oublié la, la, la mission du temple, ils ont commencé d'abord à construire leur propre maison, à s'occuper d'eux-mêmes, à prendre soin de leur corps, de leur beauté, de leurs vêtements. Alors, quand il passe à, à, à Lyon, il dit Tu ne vois pas, j'ai acheté une nouvelle voiture. Très belle. <rire> à, à Lyon, je suis le seul, la seule personne d'avoir cette voiture. Cette voiture m'a coûté cher. Je protège pas cette voiture. Mais il a oublié que sa voiture, il y a une parole. Une parole qui est invisible. Une parole dans laquelle il y a une mission. Lorsque Dieu a donné cette voiture, Dieu attend aussi sa part. Dieu attend sa part. Hier, je l'ai dit au couple. Vous savez, Dieu aime manger avec nous. Quand Dieu te bénit, ça veut Dieu t'a servi. Quand tu commences à dire merci, Dieu m'a donné la santé, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné un enfant, Dieu m'a donné le travail, c'est que Dieu t'a servi. Et Dieu, il est là à côté, il attend que tu puisses aussi le servir. Mais des fois les premiers, nous négligeons, nous oublions Dieu. Mais sachons-les. Lorsque Dieu se sert, il prend la bonne part. Amen. Frère, lorsque Dieu veut se servir, il prend la bonne part. Je te conseille, toi, serve Dieu. Amen. Ce que tu lui donneras, il va accepter. Parce qu'il connaît ton cœur. Il voit tes moyens. Mais lorsque tu négliges, tu oublies Dieu. Quand Dieu se sert, tu vas regretter toute ta vie. Je vais avoir un problème avec un frère et le membre de ma famille, le sorcier de ma famille, les occultistes des de lions, est d'avoir un problème avec Dieu. Quand j'ai un problème avec quelqu'un de ma famille, et le grand sorcier, à retourner à la prière, Dieu va intervenir à ma faveur. Quand j'ai un problème au travail avec mon patron, avec mes collègues, Dieu va se lever pour te justifier. Moi, j'ai mis dans mon travail. Dieu m'a justifié et Dieu continue à me justifier et Dieu continue à me lever même parmi mes responsables. Amen. Vous avez déjà vu dans une entreprise ici où il y a des musulmans, il y a des athées, ils croient au Bing Bang. Tout le monde. On appelle à un Africain, Black, les yeux comme un Chinois. La taille comme ce qu'il a acheté, de parler à tout le monde au travail. Le chef dit, restez assis. J'ai ne va pas nous parler. Ça entre dans les airs du travail. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon travail. Mais ils ont découvert quelque chose que moi je mange avec Dieu. Alléluia. Et Dieu m'a fait grâce partout où je parle à Paris, à Milouz. J'ai travaillé ici à Lyon, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce que moi mon travail, je bouge partout en France, je ne peux pas ce que suite. Mais on me donne l'opportunité de parler à mes collègues et les chefs, ils sont là, ils m'écoutent. Et ils, ils m'étaient d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est dans la joie. Amen. Dieu attendait voir ce peuple lui procurer la joie. Mais là Dieu est triste. Pourquoi? Parce que le peuple avait une mission des bases, c'était de construire des temples. C'est la raison pour laquelle Dieu les a ramenés. Donc, tu penses que peut-être Dieu t'a ramené ici en Europe et pour, euh, oui, c'est vrai, pour aider ta famille et construire une maison, je ne sais pas où. C'est bien, ça fait partie de tes projets. Dieu aime que nous ayons des projets. Qui sait peut-être Dieu t'a ramené dans cette ville pour que tu puisses construire ces temples tu puisses construire ces tentes. qui vrai, voilà pourquoi il faut écouter Dieu quand Dieu parle Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre c'est l'homme qui n'est pas attentif c'est l'homme qui est plus et servi par les plaisirs du monde par son corps et par les sentiments par sa volonté personnelle et en fin de compte il passe à côté. Vous n'avez jamais vu à la télévision, même des témoignages. Nous écoutons. Moi j'ai déjà regardé une vidéo. On parle de ce monsieur là il a fait eh, 35 ans ici en France. Un Congolais. 35 ans, 30 ans. Voilà, il faisait ça. Il avait ça. Il avait ça. On lui chantait. Et si monsieur. Malheureusement aujourd'hui, il n'a même pas un studio de 9 mètres carrés. J'en ai vu. Toi tu penses que toi tu es spécial qui lui. C'est vrai que la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons apprendre à saisir les opportunités que Dieu nous donne. Amen. Ma présence ici, bien aimé, c'est une opportunité. Amen. Que tu dois saisir. En fait de toucher les cartes de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il a vu ses peuples, négliger la mission prioritaire, la mission de base. Dieu a dit, je vais Dieu a fermé, écoutez ce que Dieu a fermé. Dieu a fermé la rosée. C'est-à-dire qu'il quand il n'y a pas la rosée, les pensées même, tu peux mettre la semence, la semence ne va pas germer. Parce qu'il n'y a pas la rosée. La rosée, il y a l'eau, il y a les rafraîchissements. La rosée, c'est la vie qui apporte à la semence que... Merci beaucoup, Pasteur. Il a fermé, il a fermé beaucoup de choses. Il a fermé le ciel. Il a appelé la sécheresse. Il dit, vous comptez, vous sèmez, vous comptez recevoir en sémant un kilo de maïs, vous attendez récolter 10 kilos. Mais en fin de comme ça donner que 500 grammes. Même la moitié de ce que tu as planté, ça ne se fait pas. Dans les normes de la semence, dans les normes de l'agriculture, il y a une notion de multiplication. La quantité que tu sèmes, au fil de la mesure' que le temps passe et que tu embrasses prends soin, se multiplie, soit à 5, à 10, à 20, ainsi de suite. Mais elle ne pouvait pas vivre la multiplication parce que Dieu avait fermé. Dieu a fermé et dit, vous travaillez, mais vos poches sont trouées, Vos poches percées, les comptes bancaires percés. Donc, tu regardes comme ça, voilà. Alors j'ai maintenant 10 000, j'ai 5 000. Mais il y a une situation qui viendra comme ça te frapper, tu ne pourras pas résister. Les 10 000 est parti Tu ne compris même pas le projet que tu avais. Soit euh, euh, tu vas acheter une chose, on va t'arnaquer. L'argent est parti. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu la protection n'est pas là. Pourquoi? Parce que le peuple a abandonné la maison de Dieu. Le peuple, a, a, a, a, a oublié sa mission de base de construire le temple. Voilà pourquoi Dieu a donné à HG qui fait partie des prophètes de restauration, un message pour rappeler à ceux qui ont oublié. Moi je suis venu vraiment pour te rappeler. Frère, t'as oublié. Marcel, t'as oublié. Souviens-toi là où Dieu t'a appelé Souviens-toi de, de tes engagements Souviens-toi de tes paroles Que tu avais fait même lorsque tu étais en Afrique Je ne sais pas tu étais dans quel pays Tu réclamait Seigneur fais-moi voyager Seigneur fais-moi ça, je ferai ça Où es-tu? Où avec tu T'es où avec cet engagement Bien-aimé, Dieu tient Si toi tu as oublié, Dieu n'a pas oublié okay. Dieu n'a pas oublié Parce que quand tu la Bible dit, pas pour l'accomplir. C'est ainsi que le prophète va dire, montez sur la montagne, apportez du bois. Construisez les temples. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-le, monte sur la montagne. Apportez du bois. Pour construire les Alléluia. Amen. Alléluia. Montez-vous la montagne. Apportez du bois pour construire les temples. Vous savez, c'est un sujet, pasteur, qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que vous voyez, aujourd'hui, le monde avait développé plusieurs matières, même les matériaux pour la construction. Mais les matériaux de base, écologiques, c'est le bois. Vous allez vous rendre compte. Les gens qui ont beaucoup d'argent construisent aujourd'hui en bois. Il y a des chalets en Suisse, même chez nous là en Alsace, si vous allez dans le, dans le Vosges, vous trouverez des maisons en bois qui coûtent cher. Et les gens ont développé cette technologie. Par exemple au Japon, là où il y a beaucoup de cataclysmes, tout ça et le bois résiste à tous ces cataclysmes là pour que les maisons ne s'écroulent pas. Ils essaient un peu d'éviter un peu le matériaux de dire. C'est que au ainsi de suite. Et des fois, euh, moins de ces c'est ça. C'est casse, ça crée des dégâts, ça tue les gens. Ce sont les matériaux de, débat, de base, le bois. Il dit monter, couper le bois, apporter le bois. Il dit pas couper, apporter le bois. Pour construire les temples. Aujourd'hui, les gens commencent à revenir ici le bois. à construire. Et quand l'auteur, Dieu va dire que apporter le bois, ils ne vont pas ramasser le bois. C'est-à-dire qu'ils vont entrer dans la forêt, ils vont travailler, ils vont couper, ils vont scier le bois, fabriquer des madriers, des chevrons, et que sais-je encore, pour venir travailler. C'est pareil le travail de Dieu. Le travail de Dieu n'est pas facile. Il faut le sacrifices. Le travail de Dieu, ça demande l'ingéniosité. Être des ingénieurs, même si tu n'as pas de diplôme. Dieu est capable de te rendre habile, capable pour faire des choses dans la maison de Dieu. Amen. Frère, le Dieu que nous prions, ce n'est pas que le Dieu de parler à l'âme, ce n'est pas que le Dieu de prophétie, mais il est le Dieu qui est capable de faire de toi un chef d'entreprise. Que donne l'intelligence d'initier quelque chose et ça réussit. Et tu deviens une bénédiction pour l'Église. Moi, c'est le Dieu en qui moi j'écris, Le Dieu de plein évangile. Je te parle de pas là, là, je te parle de l'onction, je te parle de la réussite dans la vie. Amen. Je te parle que tu, Dieu peut te prendre à zéro et tu montes plus haut que tout le monde. Mais surtout lorsque tu gardes ce projet, ces priorités entraînées dans la vie, tu dis ramènes avec moi. Donc, euh, l'objectif. Pasteur, je suis jusqu'à quelle heure Excusez-moi. Pardon Ah, oh, il me reste 30 minutes, Ok. Là, je n'ai pas trop touché le papier, hein. Alléluia L'objectif c'est quoi De construire des temples. J'ai déjà évoqué que Dieu s'est plant à cause de l'égoïsme Des fois nous sommes égoïstes Regarde un peu ta vie quand tu te lèves le matin Tout ce que tu fais Tout ce que tu dépasses, C'est un rapport de toi-même Déjà quand tu te lèves Moi j'avais un collègue qui était mon chef Ça dit, il dormait Des fois quand nous louons des chambres Des grandes chambres on est ensemble Ou bien nous louons des gîtes lui, donc, avec sa, sa bouteille, il a des 10 litres de coca beauté. C'est-à-dire, quand il pose les pieds comme ça au lit, en se réveillant, la main descend de la ça tient le coca. Tu lui dis qu'il faut boire de l'eau, c'est très important. Après, il est décoré avec des bâtiments, tout ça. Il me fallait venir avec une bouteille d'eau, de il boit à pour me montrer. Ah, tu vois, je commence à boire de l'eau. Je lui dis, ah bon, parce que as une Chikou, voilà pourquoi. Il commence à boire maintenant de l'eau. Elle dit, tu lèves le matin, tu commences, tu prends du jus, tu prends un peu du temps à la télévision, tu fais un tour au marché, tu achètes du jus, des saucisses, je ne sais pas quoi, tu rentres à la maison, tu prends du béton, donc du sémoule. <rire> Alléluia. Après le sémoule, tu à dire tu fais un tour dans les magasins, et il y a le soldes, tu achètes des vêtements, tu achètes des cest à dit, tu fais comme ça tous les mois, tout est focalisé sur toi-même centraliser si toi-même. C'est tu sais, ça le coïsme. Tu ne penses même pas à ceux qui sont autour de toi. Il y a même de ceux qui ont oublié leurs membres de famille. La Bible nous dit que nous sommes un hein, pire qu'un païen. Nous pagain, nos plus, plus Celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille. Tout est focaliser, sur si toi-même. N'en parlons même pas de l'œuvre de Dieu. Oubliez l'œuvre de Dieu. Ah, moi j'entends déjà ce langage. Je hein. dis ah. On apporte de l'argent, on apporte les dîmes et tout ça à l'église pour enrichir le pasteur. Tu qui Tu y a qui Pasteur a on pas Frère, moi dans mon église, moi je participe, je donne, Voilà pourquoi je travaille. Est-ce que vous comprenez Si je dis que je ne vais pas travailler, l'église ne sera pas en mesure de me donner le salaire que j'ai aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez Ah, Moi je. Bon, mes collègues il y a beaucoup des amis, même les enfants que j'ai encadrés au Congo, qui vivent que dans les ministères, ils sont plus bénis que nous qui sommes ici en Europe. Dans les ministères. Alors qu'ici en Europe, nous travaillons directement par rapport à eux. Le pasteur ici en Europe, qui est sérieux, qui travaille, il faut le féliciter. Vous savez comment moi je gère le les temps, frère Les dimanches comme ça, moi j'ai trois le de dimanche. Je travaille du lundi à vendredi en déplacement, je ne suis pas avec mes enfants, ni avec mes femmes. Quand je rentre à l'église, il y a des réunions, je vais travailler avec mes collaborateurs, les pasteurs, je vais les églises, entrer dans les retraites, préparer des prédications, bête, tout ça. Même les week-ends, je ne me repose pas. Je n'ai pas un salaire. Mais je sais, celui qui m'a appelé, là le ciel, j'ai un salaire. Alléluia. Oui, frère. Tout ce que moi je fais là, je vois à une loi, la loi de la séance. Qui s'aime peu. Moissonnera oui. Qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Voilà pourquoi j'aimerais atterrir sur ce texte. La Bible dit, apporter le bois. Le bois là, il n'allait pas euh, récupérer comme ça, comme un cadeau. Je sais qu'à l'époque, on ne vend pas. Il devait couper dans la forêt. Et si nous allons appliquer ce texte à la lettre, autant tu vas chercher le bois Est-ce que tu as les champs ici Ton grand-père a planté déjà les champs ici en Europe. Au Congo peut-être on n'en Déjà les terrains des champs, ce sont des propriétés des de, de, de villas, des chefs coutumiers. C'est déjà le parti. Si tu as besoin du bois, même au Congo, tu dois rencontrer le propriétaire du champ ou du village pour avoir du bois. Tu payes, parce que moi j'ai été aussi spontan forestier au Congo. J'avais coupé le bois au plateau de Batéki. Il faut payer les chefs coutiniers, amener à boisson, des couvertures, des macayas, tout ça. Beaucoup de gens qui donnent l'argent pour équiper. Mais le temps a changé. Là, nous sommes en Europe. Vous avez un projet pour construire. Vous allez construire comme un pasteur. Qui va amener le bois Ici, si on n'a pas besoin du bois, on a besoin de l'argent pour acheter du bois. Est-ce que vous comprenez Ça à dire, on a besoin de finances. Et d'ailleurs, le bois ne sera pas peut-être... Vous n'allez pas acheter un terrain pour... Nous, nous allons chercher un local qui existe déjà, qui sera moins cher. Si on veut acheter un local, construire un bâtiment... Moi, je pense que ça risque, à la lire à la façon que nous donnons à Dieu, à la façon que nous nous donnons, ça risque de nous prendre même 35 ans. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, on va chercher un vieux bâtiment comme celui-ci, trouver un endroit, pour vous que nous ayons un endroit où l'église pourra tenir des quittes et quand il ne sera pas là, les enfants qui sont passés là, puissent hériter un temple tous ces enfants-là, oui. moi j'étais choqué J'ai vu ils sont déjà nombreux là Amen. ils ont récité, parmi eux il y a des pasteurs il y a des femmes des pasteurs parmi eux, ce oui. sont eux qui vont hériter cette église oui. mais si aujourd'hui tu ne fais rien si aujourd'hui oui. tu ne fais rien tu veux, qui doit faire pour lui nous allons aller chercher les, les français nous allons chercher à venir nous aider ça c'est être misérable être vraiment un chrétien ma tête de la vie pour lui frère parce que lorsqu'on était là au Congo, ils disait, ah, et ils ont reçu des dons. Ici, vous aurez les dons où Nous tous, les gens qui donnent les dons habitent ici, le voisin. Nous travaillons avec eux ensemble. Ça dit c'est nous-mêmes qui devons maintenant participer. Amen. Tu peux dire amen avec moi Amen. Bien-aimés, pour construire aujourd'hui, nous avons besoin des moyens. Voilà pourquoi, bien-aimés, celui qui a compris la loi de la semence dans sa vie, il va expérimenter la récolte. Amen. On ne peut pas parler de la récolte sans parler de la sémence. Voilà pourquoi ici, je pense que c'est dans le verset. Euh, le verset, je cherche je toujours dans AG, il dit, « Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. » C'est le verset 6. « Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. » Vous mangez et vous ne l'assasiez pas. Vous vivez et vous n'êtes pas désaltéré. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup. Il n'y a pas de rendement. Bien-aimé, la sémence, lorsqu'on parle de la sémence, il y a plusieurs types de sémence. La sémence spirituelle, la semence matérielle et la sémence financière. Il y a pas mal de choses que nous pouvons s'aimer. Nous pouvons s'aimer de l'argent, nous pouvons s'aimer du temps, nous pouvons s'aimer des matériel, nous pouvons s'aimer notre amour. Pour Dieu, notre amour dans la vie des autres, notre amour dans la vie de nos enfants. Nous pouvons s'aimer nos capacités dans la vie des enfants. En sachant que la semence est liée à la récolte. Celui qui a semé, il finira un jour à récolter. Parce qu'il y a des sémences qui poussent après une semaine, après trois comme des maïs, il y a des semences qui peuvent prendre cinq ans comme une palmier. Il prend le temps de s'arraciner. Mais lorsque le palmier commence à donner le fruits, c'est jusqu'à la baisse. Voilà pourquoi dans la notion de la sémence On fait appel à la loi de qualité. Aussi bon Aussi qualitatif Sera ta sémence Aussi bon Sera ta récolte Amen. Amen. Oui Si ta sémence est de bonne qualité Attends-toi un jour à une récolte de bonne qualité Dans la sémence il y a la vie celui qui veut vivre, celui qui veut réussir, celui qui veut préparer l'avenir de ses enfants ne doit pas manger la sémence. On ne mange pas la sémence. Dans tout ce que Dieu nous donne, il y a une partie que tu dois consommer, mais la sémence, on garde, on met ça dans les greniers, Pour que la saison prochaine, que tu aies encore des champs. Dieu mm -hmm. mène avec moi. Amen. Pour que tu puisses y récolter, frère. On mange pas la sémence qui t'a dit de manger la, la sémence on ne mange pas tout ce que Dieu nous donne il y a la sémence et dans la sémence il y a la vie celui qui mange la sémence c'est le sorcier de sa vie il a mangé déjà sa propre vie tu cherches le sorcier de ta famille toi même le grand sorcier parce que tu manges la sémence et en fin fait, de compte au lieu d'avoir le champ pour récolter tu seras un moissonneur ça avait comme rite, vous connaissez l'histoire des rites, qui a suivi Naomi. Elle est venue, elle est retournée après que le mari de Naomi était décédé et son mari aussi des rites était décédé. Ils sont arrivés à Bethléem dans une bonne période, la période de la moisson. Mmh. Peut-être les bénédictions que tu as là aujourd'hui, tout ce que tu as comme travail, c'est parce que c'est une période de la moisson. Ce n'est pas ta propre récolte parce que sont arrivés à la période de la moisson Il y avait les céréales partout Rita est allée dans le champ de Boaz La Bible dit Elle glanait derrière le moissonneur. Elle n'avait pas le droit de précéder les travailleurs de Boaz Même les travailleurs avaient de la valeur plus que Rita Mais il a fallu une semence Que Rita avait semée Dans la vie de Naomi L'amour il dit, Naomi, je sais que moi je suis jeune, tu es vieille. Je ne rentrerai pas, je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Et quand Boaz a entendu, on lui a parlé de cette fille. Au lieu de s'attacher aux jeunes de sa nation, au lieu de chercher le mariage, elle a tout refusé pour aider notre sœur, Naomi. Boaz a parlé. Il dit, en maintenant dans les champs, commence à récupérer comme des travailleurs. Et en fin fait de compte, il est devenu la femme de Boaz, Amen. descendante de Jésus, ancêtre mm. de Jésus. Amen. Parce qu'Éric avait sémé l'amour, la vie de Naomi, elle et, et a récolté un mari, l'homme le plus riche. Mm. Vous savez, dans les choses de Dieu, mm. nous avons un Dieu de métier système. Amen. Ce n'est pas là où tu as semé, là où tu vas récolter. Non. Tu peux semer à Lyon, tu vas aller récolter, je ne sais pas, au Maroc, frère. Notre Dieu, il est comme ça. C'est un grand mathématicien. Amen. Tu ne peux pas le comprendre, frère. Ce n'est pas nécessairement là où tu as semé et là où tu vas récolter. Non. Tu peux semer ici, si tu vas récolter, je ne sais pas, aux États-Unis un jour. Amen. Frère bien-aimé, il faut avoir la mentalité de semer. Un gagnant, celui qui veut rester dans sa vie libre et une vie chrétienne bénie, il doit avoir la mentalité de sa mère. Un sa mère, c'est celui qui sème avec joie. Il ne sème pas avec bien. Mm -hmm. Vous savez, un jour, je suis entré dans l'éclair de mon quartier. J'avais 80, dans mon portefeuille, 80 euros. Ça dit un billet de 50, un billet de 20, un billet de 10. Je ne sais pas ce que je suis allé chercher. Mais je vais rencontrer une famille que je connais. La grand-mère, la maman et des petits-enfants. Ils étaient devant, devant, je crois, des conserves. Ils discutaient. D'ici si on achète ça, on prend des conserves. On n'aura pas l'argent pour acheter des épices pour faire ça. Pour... Et j'ai entendu. Directement, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai pris mon portefeuille, j'ai dit je vais leur donner les 30 euros. J'ouvre comme ça, moi je sais que j'ai donné 30 euros. Alors qu'avec BS, et vous voyez déjà mes yeux, je suis comme un chinois, je n'avais pas fait la distinction entre les 10 euros et les 50 euros. <rire> Donc j'avais donné 70 euros et je suis resté avec 10 euros. Quand je suis sorti, je ne sais pas pourquoi, le temps de vérifier comme ça, j'ai le temps de 10 euros que ça dans mon cœur, là l'âme là, commence à dire, voilà, t'as perdu, et c'est intéressant. Le témoin, j'ai là où tu vois, arrête-toi mon âme, rejette. Je ne donne pas mon âme à l'état de guider ou de minimiser. Alléluia. Celui qui donne doit donner avec joie. Amen. La Bible nous dit, je vois de la psaume c'est avec des larmes qu'on apporte la sémence. Frère, quand on c'est avec des larmes, Amen. avec la souffrance, Amen. frère. S'aimer, ce n'est pas facile, frère. Yeah. Si avec les larmes, les semaines apportent la semence, il y a le vent, il yeah. apporte. Mais la Bible dit, c'est avec yeah. joie et allégresse yeah. qu'il les récolte, frère. Amen, Amen. Sainte, vous bâtissez ton Pour le sacrifice, mm -hmm. c'est discret. Les gens ne verront pas ce qu'il t'a donné. Mm -hmm. Mais quand il y a la récolte, les gens seront obligés de voir la récolte. Allez. Tu ne pourras pas cacher. Frère, la récolte, tu ne pourras pas. Même les méchants, ils sauront que Dieu est en train de récolter. Allez. Parce que la récolte, la moisson, c'est visible, frère. Il y a un temps pour travailler dans les discrétions, il y a un temps pour être visible. <rire> Vous savez, moi, j'ai vu des gens, eh, ils attendaient avoir un enfant et eh, Dieu l'a béni. La grossesse c'est là. Déjà oui, moi, tout le monde voit que la femme a changé la forme, le ventre déjà là. Et on lui demande. Ah, Dieu t'a béni, taïna. Oh non, c'est moi j'ai mangé. Frère, il y a un moment pour être existé, il y a un moment pour déclarer. Et il y a un moment pour témoigner. Ça c'est que les gens comment tu vas cacher. <rire> Alléluia. Parce que, il arrivera le moment, tu seras béni, tout le monde le verra. Amen. Sois dans la joie, ce n'est pas l'orgueil, ne sois pas dans l'orgueil. Parce que quand tu étais là dans le sacrifice, personne n'a béni de louer. Frère, yes. yes. au moment du sacrifice, au moment de sémence, c'est le Dieu à vie. Au moment de la récolte, laisse que mes ennemis voient. Amen. Ouais, laisse que ceux qui me critiquaient, ceux qui ne croyaient pas à mon Dieu, voient que Dieu m'a béni. Et quand Dieu m'a béni, je continuerai à s'aimer. Parce que la sémence. Aussi grand, tu apportes la sémence, aussi grand sera la boisson. Ah, ouais. C'est la vie continue. Vous savez, il y a des gens qui ont compris ça, avec beaucoup de hommes d'affaires. Par exemple, les frères qui ont fait des quakers. Vous connaissez les quakers Ils sont des riches, des gorgées. Les gorgées, et hey, ils donnent, je crois, 90% de ce qu'ils donnent. Ils ne donnent pas les titres. Ils ont renversé comme c'est même 80%. Ils ont été bénis. Voilà pourquoi moi j'achète toujours gorgées. <rire> Alléluia. Quel humilier, hein? Ah, j'ai bien géré là. Alléluia, que Dieu soit béni. Vous savez, c'est lui qui expérimente la récolte et la plusieurs opportunités de faire des choix. La sémence s'aimer, c'est ouvrir une porte à des choix. Vous savez, il y a des gens qui vivent, ils n'ont pas l'occasion de choisir. C'est-à-dire ils sont obligés. Il est obligé de manger l'épinard. Il est obligé. Il ne peut pas choisir. Il dit, il ne peut pas choisir. Mais tu vas entendre les gens qui négligent même cette, la notion de loi de la sémence. Il dit, écoutez, laissez vos affaires là. Ça, c'est des affaires fondées par les pasteurs. Moi, je ne donne même. Regardez comment je suis béni, j'ai la boîte. Qui te dit, que Ça, ce sont des... Et comment dirais-je C'est comme ce est ramassé là. Oui. Les miettes, voilà. Tu n'as pas. Mais lorsqu'il y a la récolte, frère, tu as le choix. Oui. Tu as la possibilité de choisir plusieurs choses. Amen. Celui qui vit la récolte, peut entrer dans un restaurant, oui. il regarde le menu, il dit, chef, Christophe, ce menu, j'en veux pas. Je veux que vous puissiez cuisiner ça, ça, ça pour moi. Dans les desserts, il demande maintenant à pas. et quand on a entré, il pas en il mange, il paye, il a choisi. Mais toi, tu n'as pas de choix, tu es obligé de manger ma la ma rouge. Tu n'as pas de choix. Tu as mangé. Alléluia. Tu veux pas dire, tu viens as mangé. Mais qu'est-ce qu'il a mangé je ne dis pas que le ça vous c'est un mauvais. C'est bon. Les gens qui aiment ça, il y a manger, il y a bénédiction, il y a bénédiction. Et la bénédiction, frère, c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie. Et Dieu en a fait suivre dans quel chagrin Et tu veux excrementer la bénédiction, sois et ses mères. Apporte ta séance. Même dans la discrétion, même dans la souffrance. Dis Seigneur, j'apporte. J'attends. Tu poses ta pierre. Et tu verras la suite. Il faut la patience. Quand on s'aime, ne te précipite pas. Que, pourquoi je ne vois rien Attends, patiente. Continue à arroser ta semence. Continue à arroser dans les prières, dans les actions de grâce encore. Tu continues à donner encore fille à l'opportunité. Tu es en train de protéger. Parce qu'il y a une parabole, je crois, dans Matthieu qui nous dit un eh homme qui avait semé le blé. Après avoir semé le blé, les méchants est venu s'aimer livré. Il mmh. faut veiller, alléluia. Il y a des moments qui a semé il y a quelqu'un qui cherchera pour s'aimer, pour mettre le, le désordre dans ta semence. Livré, c'est le faux blé. C'est-à-dire, c'est l'arbre sauvage qui ressemble au blé. Quand ils sont petits, c'est difficile de distinguer le blé et le vrai. Laissez-les pousser ensemble, c'est la fin qui va déterminer qui est le blé et le vrai. Amen. Oui. Hmm. Oui. On verra la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Hmm. J'ai hâti. Hmm. Il faut suivre. La prière tu es en train d'arroser tu continues encore à donner à donner si l'opportunité l'occasion se présente Amen. tu dors à Dieu tu gênes et tu soutiens Oh, gloire à Dieu oui. peut-être tu diras que non moi je n'ai rien à s'aimer des Corinthiens 9 10 quelqu'un peut nous lire ça si vous pouvez trouver rapidement des Corinthiens 9 6 à 10 s'il vous plaît Jean, mm -hmm. sa justice subsiste à jamais. Mm -hmm. Celui qui fournit de la sémence au Seigneur et du pain pour sa nourriture nous fournira et vous multipliera la semence. Merci. Lui les fruits Merci la maman. Celui qui fournit la semence. Mm -hmm. Dieu peut te donner la semence. Mm -hmm. Il peut te fournir la semence. Mm -hmm. Tu peux prier, tu dis que je n'ai rien. Entre dans la prière. Dieu peut te fournir la semence. En forme du travail. Dieu mm. va te donner un très bon chéri qui donne facilement. Amen. Alléluia. Amen. Tu donnes la sémence. Dieu <rire> t'ouvre une porte qui était fermée. Il mm. te met devant quelqu'un. Mm. A paix s'attendait. Mm. <rire> Dieu a répondu à ta prière, tu cherchait la sémence. Amen. Mais la part des choses, on ne mange pas la sémence. Et à ta part, il y a la sémence, il faut les semer. Alléluia. Amen. Celui qui s'aime, celui qui aime sa vie, il doit s'aimer. Tu peux dire amen avec moi? Amen. J'ai encore une minute Je vais l'exploiter convenablement. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Vous connaissez ces versets? Est-ce qu'il n'y a pas des gens... Qui ne travaille pas, mais qui mange Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais ils mangent. Je pose la question, qui mange Alléluia Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Il y a un sens, c'est tourner la cachette. C'est-à-dire, le Seigneur a voulu encourager les gens à travailler. C'est-à-dire, quand tu travailles, il va bénir le travail de tes mains. Tu auras la possibilité de manger ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne travaille pas, il est limité. Peut-être au resto du cœur, tu sait. <rire> Avec des sacs euh, market là, comme <rire> ça, ça pèse encore un euh, qui donne des conserves. Des <rire> Frère, je suis passé par là, je connais ça. Alléluia. <rire> Alléluia. Je suis passé par là, deux marques. frère, ça presse oh loup. 25 kilos, 25 kilos. Tu arrives comme ça à la maison, tu vas à le prendre comme ça, oh, ça c'est périmé. Comment vas-tu, frère? Dieu m'a délivré, il y a des années, dans ma cambole. Quand je suis arrivé en France, appelé les 115. Un jour, on m'a donné une chambre. C'est avec trois heures, frère. J'entre dans la chambre, je vois 15 minutes, des petits jeunes de là blancs qui entrent dans la chambre. Eux aussi devaient dormir, il y avait trois lits. Le premier enlève la veste comme ça, ici des 5 couteaux. Le troisième, des 5 couteaux. Il enlève les vêtements comme ça, des cinq couteaux. Il enlève même son caleçon. Il a le deuxième. <rire> je suis venu à la terre, écoute, qu'est-ce que vous m'avez fait là-bas, je ne peux pas rester là-bas, il peut me tuer. J'ai commencé l'église, en Hélouz, je n'ai pas de papiers, les fidèles, les gens qui ont fait longtemps la drogue, ils étaient à dévoiter tout ça, moi aussi j'ai dit non, tu ne peux pas demander. je venais à l'église à pied, vous pouvez faire 15 000 papiers. Mais quelle est ma mentalité? Parce que moi, je suis un gagnant, j'ai la mentalité des gagnants. J'ai dit, écoute, comment je vais faire? Je suis allé chez Amélie Sali. J'ai pris des vestes là de 5 euros, de 2 euros, de 3 euros. Je suis venu, j'ai bien ramassé, j'ai repassé, bien chemise, bien cravate et tout ça. Je viens à l'église. Même la journée, moi, en Élouse, le lundi, maintenant, dans l'église, lundi avant-midi, tu me verras avec costume, même s'il fait chaud, costume Je suis passé par là. Dieu a fait. Et la première fois, moyen facile que j'ai pris pour venir à l'église, j'ai un vélo. 5 euros. Un ancien vélo avec deux poches, ça coûte euh, euh, sur un... On pendit comme ça, en Hollande, le Salamoua, le journal. Des, des, on m'a dans sa journée. On m'a dit de ça comme ça. J'ai gardé ça. Quand je mets mon veste, je venais comme ça même à l'église. Et lorsque les temps de la récolte a sonné, hé, frère... J'ai dépassé ce qui ont fait 15 ans. 20 ans. 25 ans. Frère, le temps de la récolte sonnera un jour dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi, sois la mentalité de semer. Continue à s'aimer. Continue à servir Dieu. Donne ton temps à Dieu. Un temps de bonne qualité. Commence à venir à l'église à temps, frère. Alléluia, Alléluia. Frère, le temps est très important. Commence à venir à l'église à temps à préparer l'équipe de chez toi à la maison. qui arrive ici 15 minutes, 20. Vous savez, beaucoup de gens qui viennent à l'église ne prient pas. Hein? Pourquoi? Il arrive, le temps il y a la modération, le temps que les musiciens arrivent, on a commencé à prier. Lui, au moment où il entre dans le bain pour commencer à prier, c'est le moment où on veut passer la prédication au pasteur. Parce qu'il ne s'est pas préparé. qui donne à Dieu une adoration malade, médiocre, et une mauvaise sémence. Frère, avant, moi, à l'église, même si je ne prêche pas, je viens toujours avant. Frère, même si je ne prêche pas, j'ai des collaborateurs, j'ai beaucoup de gens qui font des fleurs à l'église. Moi, si je viens en l'état, c'est 15 minutes avant. Si je, si je suis en retard, c'est 15 minutes avant le kit. Et il faut voir bien ce que je fais le matin, parce que j'ai un kit. Chaque dimanche, avec tous les collaborateurs, intercession, en ligne, j'ai une kirk avec les amis de Paris. Notre équipe, la première commence à 13h30. Ça dit, comme je ne suis pas vraiment loin de l'église, à 13h moins 5, tout le monde me connaît à la maison. Moi, je laisse les gens à la maison. Et les enfants, et madame, maintenant, ils ont me permis tout ça. Chacun s'est débrouillé. Moi, si tu veux aller avec moi, je descends. Je dois arriver à l'église à temps. Après, je vais donner à mon dieu pas quelque chose qui ne m'a pas coûté. Je vais donner à Dieu ce qui m'écoute. Quelque chose de valeur, Parce que lui, il m'a donné beaucoup de temps. J'ai 24 heures, frère. J'ai 24 heures. 8 heures pour dormir. 8 heures pour travailler. 8 heures pour me reposer. Mais je viens là pour donner, je crois, 10 heures. Je commence moi-même à gratter encore ce temps-là. Ouais, ça, on joue avec Dieu. Vous faites attention. Hein? Nous devons changer, frère. Alléluia. Ça fait partie de la séance. Les services que nous faisons à l'église, tu dois le faire de tout ton cœur, Amen. de tout ton âme. Avant que Dieu puisse te payer. Oh, gloire Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Les gens sont devenus mauvais. Ils se donnent à leur mariage, à l'ambiance. Noé écoutait la parole. Ce que Dieu demande à Noé, c'est un homme. Allez lire Genèse 6, 8, 9. Dieu lui demande de construire un bateau de 150 mètres de longueur, largeur 25 mètres. Au 15 mètres, c'est-à-dire trois étages. C'est comme le paquet beau bon moderne. C'est-à-dire, si on essaie de calculer ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est 8 mètres. Si on voit là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça dit, dire Dieu demande à Noé de construire presque 13 fois cette distance. En longueur. En largeur, ça c'est 3 fois. Pour faire un peu 24. En hauteur, 15. Ça c'est 2m25. 2m50 ou 2m70. 1m80. 2m Dieu lui demande de construire ça euh, 5. Selle. Tu dois aller chercher le bois pas n'importe quel bois, parce que Dieu a donné même le modèle de bois, il a, il a donné des Frère, un travail très compliqué, très difficile, beaucoup de sacrifices. les gens se sont de lui il est malade, ça va pas la tête, où se trouve l'eau, pour que ce truc là, les gens se sont les gens se sont Noé, il a déjà convaincu sa femme, voilà pourquoi vous les couples qui étaient là, faites tout pour que ton mari, ta femme soit dans le Seigneur, que vous ayez vous tous une même vision, il a convaincu ses enfants. Il a réussi à convaincre ses enfants. Voilà pourquoi vous qui envoyez les enfants à l'école de dimanche soyez bénis. Parce que la Bible est avec vous. Montrez à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il, sera grand, il se rendra, il ne se détournera jamais. Noé a convaincu ses enfants. Il a réussi à convaincre aussi les femmes de ses enfants. C'est à août, quand quatre couples. Ils ont travaillé ensemble pour construire. Enfin, quoi, ils ont commencé à gérer les animaux. Ils ont fait les, cette preuve des zoologistes. Ils ont géré, fait la logistique. Ils ont géré le stocks alimentaires. La pluie est tombée pendant 40 jours, 40 minutes. Mais et ils ont resté depuis années à l'âge. Le temps que l'eau puisse sécher. Noé a obéi. Et quand Noé sort de l'âge, vers le chapitre 9, Noé, il commence à adorer. Il va partir dans terre, pour offrir. Il fait l'adoration. Personne ne l'a appris. Il a sa pensée de la Dieu de parler. Je veux que Dieu parle à ta faveur. Que Dieu parle à la faveur de ta famille. Amen. Dieu commence à parler à Noé. Il dit Noé, tant que la terre, la sienne, le ciel subsistera, le sémail et la moisson ne passera pas. Amen. Amen. Il dit, ça ne passera pas, tu dois continuer à s'aimer. Parce que quand tu sortes, tu regardes seulement la terre. Tu vois qu'il y a l'hiver et l'été vont s'aimer. Il dit, je ne détruis pas la terre comme j'ai détruit par les déliges. À chaque fois l'intention de le faire, je vais faire sortir l'arc-en-ciel. Il dit, multipliez-vous. C'est-à-dire, Dieu va renouveler la promesse, la bénédiction qu'il avait donnée à Adam. Il le renouvelle maintenant à Noé. Multipliez-vous en la terre. Voilà pourquoi c'était les enfants de l'éleveur qui se sont partis. Un qui est parti en Asie, en Occident, l'autre en Afrique. Ils ont fait l'éleveur de l'éleveur. Et à la fin, Dieu dit écoute, moi je suis un Dieu qui pense pas seulement à votre âme, qui pense aussi à votre corps, à votre santé. Il dit à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à manger la viande, les bêtes qui sont. Parce qu'avant, nous, avant les délices, les gens mangeaient qu'il y a de l'herbe. Et puis, tout est coulé. Les codes. Alléluia. Mais quand ils sont sortis, Noé est sorti, Dieu a changé. Il dit les Caille les monganjas, les mollos, les similiques. Tout, voilà. il dit Noé, vous avez la liberté de manger maintenant. Comment ça Dieu a donné. C est, c est la, la, la, la première personne qui a goûté la viande, c'est Noé. Même ma belle, lorsqu'il a présenté à Dieu, il a présenté le sang. La chair, ils ont jeté. C'est oh. Je Noé. Pourquoi Parce que Noé a sémé. Et il a récolté. Amen. Ma prière est que tu récoltes. Ah. Ma prière prend la décision à sémé, frère. Amen. Alléluia. Ah. Prenons la décision aujourd'hui à sémé. Un jour, Amen. tu vas récolter. Amen. Amen. Un jour, frère, la semence ne pourrit jamais. Sémasse en âme les a et quand tu nous gardes frères, un jour, si ce n'est pas toi qui vas récolter tes enfants récolte. que Dieu vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que ta vie change et que tu sois béni. Que ton travail soit béni. Que ton mariage soit béni. Que tu sois en bonne santé. Toi qui fais les enfants que tu Dieu s'occupera de toi. Dieu va te visiter. Tant que le Père, merci. Tu as permis que je foule mes pieds dans cette église. Je te présente ton peuple qui a écouté cette parole. Seigneur, bénis-les. Bénis les pasteurs. Bénis sa femme. Bénis ses collaborateurs. Bénis les membres de cette église. Ceux qui étaient dans la négligence qui prennent des résolutions de changer à partir d'aujourd'hui. Seigneur, ceux qui sont malades, que tu les guérisses. Ceux qui n'ont pas de mari, tu leur donnes de bons maris. Ceux qui n'ont pas de femmes, tu leur donnes de bons, de, de, de, de, de, de, de femmes qui convient, qui vont vraiment s'occuper des Seigneurs. Donne le travail, donne le permis de conduire, donne le séjour dans ce pays. Tu leur donnes les moyens de transport pour qu'ils puissent avoir encore beaucoup de temps en arrivant rapide au travail, en faisant des courses rapidement et revenir à l'église. Seigneur, ouvre les écrits des cieux. N'est-ce bon. pas toi le Dieu d'Abraham? N'est-ce pas toi le Dieu d'Isaac? N'est-ce pas toi le Dieu de Jacob? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Honore ta parole. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on est que acclamé pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, est-ce que tu es béni? Oh, est-ce que tu es béni? Que Dieu soit loué et que Dieu bénisse son serviteur. Nous allons passer au moment où nous allons offrir à Dieu. Tu prends ton offrande, ta sémence, tu prends ta vie, les actions de grâce et nous allons prier. Pendant que nos bien-aimés passent devant pour nous amener. À la boulange. Seigneur, nous te bénissons, grand roi, car tu es notre Dieu. Nous bénissons, Seigneur des gloires, les offrandes. Nous bénissons les actions, les grâces et les dîmes. Car éternel, que cet argent puisse être contribué pour l'avancement des ténèbres. Je prie pour ce qui manque, Seigneur des gloires, de sémence, car la Bible nous dit c'est toi qui donnes la semence. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.